Alors, la revue d'histoire de l'Enfance Irrégulière est une revue qui a vu le jour il y a 24 ans, un numéro par an, donc on en est au numéro 24. C'est une revue qui euh, s'intéresse, comme son nom l'indique, à des les enfances qu'on peut qualifier à un moment ou un autre euh, de marginales et qui, a, au départ, a évidemment euh, vu l'origine qui était euh, une création de l'École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, s'intéressait en particulier aux enfants euh, délinquants ou déviants qui étaient placés dans les institutions de protection judiciaire. Mais depuis, on a abordé beaucoup d'autres thèmes autour de cette notion d'irrégularité juvénile en s'intéressant par exemple aux enfants abandonnés, aux orphelins, aux enfants considérés comme inadaptés par l'institution scolaire. Et donc cette revue essaye de donner la parole à des chercheurs qui travaillent sur ces sujets, en privilégiant notamment la question des sources et de leur diversité, et notamment en essayant de faire parler les sources institutionnelles comme les dossiers personnels de jeunes, en recherchant à l'intérieur de cette source spécifique la parole, euh, des enfants, des adolescents, pour faire entendre autre chose qu'un discours d'adulte sur l'enfance, mais bien un discours d'enfants au sein de ces institutions notamment. Alors c'est essentiellement une, une revue d'historiens, c'est vraiment l'axe majeur, mais évidemment, on fait appel à des, ponctuellement à des chercheurs d'autres champs des sciences humaines et sociales, euh, des anthropologues, des juristes, euh, éventuellement des psychologues, et puis on a aussi l'originalité dans cette revue, de faire appel à des gens qui ne sont pas forcément euh, des chercheurs à proprement parler, euh, par exemple, on a fait un numéro où on faisait intervenir des auteurs de bandes dessinées, euh, des, euh, des photographes, euh, avec toujours cette idée de euh, porter un regard sur cette enfance dite régulière, mais pas toujours par un regard académique et traditionnel, et donc on fait très souvent appel euh, effectivement à des non-historiens, voire des non-chercheurs. Euh, mais irrégulière, ça veut dire surtout qu'à un moment ou un autre, un regard est posé sur la so par la société sur ses enfants, et que cette société considère à un titre ou à un autre qu'ils ne sont pas comme les autres. Et décide de, de, dès lors, par le biais de ces institutions, de leur faire prendre un chemin euh, un peu différent de l'enfance dite ordinaire, euh, soit par des placements, soit par des mesures spécifiques d'éducation. Mais c'est surtout l'étiquette qui est collée par l'extérieur qu'on reprend dans le titre, et c'est pour ça qu'on met irrégulière euh, entre guillemets. Il faudrait d'abord dire que ce numéro rassemble euh, une historiographie qui est vraiment très très segmentée. Euh, nous avons eu dans ce projet la volonté de rassembler des historiens de tous les différents conflits euh, du XXe siècle. Et là, ce numéro porte autour de la deuxième guerre mondiale, la, la période 1920 à 1950. Et donc, du coup, euh, nous, nous faisons travailler, ou nous, nous créons un moyen de faire entendre différentes voix euh, des, des historiographies donc segmenté. Et c'est vrai qu'un thème qui traverse euh, le, le numéro spécial, c'est cette question euh, de voir l'enfant non seulement comme une victime, mais comme acteur. Qu'est-ce qu'on entend par cela euh, La notion qu'un enfant a une capacité d'agir, euh, que l'enfant n'est pas seulement victime des adultes, mais a ses propres intentions, ses propres expériences et sa propre façon de comprendre le monde qui l'entoure et euh, aussi donc des, des ressources internes, même dans les situations très extrêmes, euh, de, de mobiliser des ressources internes. Un exemple euh, euh, que je peux citer, c'est euh, un enfant qui a un journal intime qui va demander à un autre enfant d'illustrer son journal. Et donc euh, on peut imaginer que les deux enfants ont dû discuter ensemble euh, de, de, de, de, de, de, de ces dessins pour pouvoir justement laisser la place au journal euh, pour que l'enfant dessine et, et l'autre enfant raconte son histoire. Donc on, on voit une compassion euh, entre les enfants, une complicité et un désir peut-être de faire face ensemble à des situations euh, très très difficiles. On, on va voir en fait une première contribution euh, sur les enfants euh, russes euh, qui, ont, qui ont fui la révolution russe en France qui sont prises en charge euh, par l'Église catholique. On a une, une contribution euh, par euh, euh, Isabelle Van lezing euh, euh, lohen qui travaille sur euh, des enfants orphelins euh, suite au bombardement de Lyon en 1944. Et donc, euh, notamment, ces orphelins euh, font face à leur passé euh, pour euh, revivre et faire face à la mémoire de la mort de leurs parents. Euh, il y a une contribution de ma part, Laura fort sur euh, les enfants juifs euh, réfugiés en France à la veille euh, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, enfants qui, qui viennent d'Europe centrale et qui ont gardé des journaux intimes euh, et qui ont essayé justement de comprendre leur monde à travers ces, ces écrits. Euh, on a aussi euh, un, une contribution par Camille Maé euh, qui euh, porte sur l'après-guerre, notamment donc, euh, sur les enfants en Italie euh, qui sont euh, des familles pauvres et qui sont transportées vers le nord pour pouvoir euh, se rétablir après la guerre. Et donc, on voit tous les enjeux politiques autour de ces enfants, euh, surtout dans l'après-guerre où les États essaient de réapproprier les enfants pour euh, quelque part retrouver leur identité et l'avenir. Et puis, une dernière contribution, bah, pas un dernier, mais une contribution de Martine Ruchat. Euh, Ruchat, je vais la voir classée, mais Ruchat, euh, qui travaille sur justement une euh, république d'enfants en Suisse. Euh, et le village Pessalo aussi euh, et sur la façon dont on va mobiliser les enfants pour mettre en scène une vision utopiste presque de la société et en même temps on va demander aux enfants d'être acteurs dans, dans cette communauté pour justement euh, aider d'autres enfants euh, et puis à la fin on a deux archivistes euh, des archives nationales qui, euh, qui ont euh, parler longuement des fonds disponibles aux archives nationales autour de ces questions historiques. Et donc, Vanessa aussi et... Euh, et euh, Lucille Chartrain. Voilà, Lucille Chartrain. Et donc, euh, du coup, alors, ça c'est le dossier. Ensuite, le numéro comporte, euh, bien sûr, des articles de Varia et euh, d'autres écrits sur, sur les, les archives. Euh, et tout ça aussi avec un dossier euh, de dessin euh, et qui passe sur l'Ukraine.